Salut Baptiste, je te donne ton défi qui sera de faire un tour de magie en rapport avec le voyage en le temps. Alors je te donne pas plus d'indications, je te laisse faire ce que tu veux et je te dis bonne chance Savez-vous qu'il est possible de voyager dans le temps, de retourner dans le passé Alors pour nous, êtres humains, c'est un petit peu compliqué. Par contre, pour les jeux de cartes, c'est tout à fait possible. J'aimerais que vous vous souveniez de l'image qui va suivre. L'image dans laquelle nous avons le 2 de cœur qui est la seule carte face en l'air parmi les autres. Et pour vous prouver qu'un jeu de cartes peut retourner dans le passé, bah nous allons déjà commencer par remettre le 2 de cœur face en bas avec les autres cartes. Et puis nous allons continuer à voyager dans le présent, dans le futur. D'ailleurs, on pourrait imaginer que dans le futur, on prenne le 2 de cœur et on le mette juste ici. Ou alors qu'on le jette même. Comme ça, le 2 de cœur serait quelque part, on ne sait pas trop où, mais en tout cas, il ne serait plus dans le jeu. Alors, vous pouvez me faire confiance ou pas. Si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez compter les cartes. Et normalement, vu qu'il y a les deux de Joker, il devrait y en avoir 53, puisque le 2 de cœur ne devrait plus être présent dans le paquet on est d'accord là-dessus. Euh, D'ailleurs, si vous le voyez, alors vous, je ne vous entendrai pas, mais si vous le voyez, ben vous me le mettrez en commentaire. Pour l'instant, en tout cas, dans le paquet que je viens de faire, dans le paquet que je viens de passer, nous n'avons pas vu le 2 de cœur. Ce qui nous conforte dans l'idée que le 2 de cœur, ben, au final, il n'est plus dans le paquet, il est on ne sait pas trop où. Alors, on va continuer, bien entendu, puisqu'on est à peu près qu'à la moitié du paquet, 2 euh, de carreaux, mais plus on avance, Moins on voit le 2 de cœur, du moins le 2 de cœur a complètement disparu. Alors on va faire la dernière partie qui nous reste et on va vite se rendre compte qu'au final, le 2 de cœur n'est pas là non plus. On est, Il est, pardon, on ne sait pas trop où. Mais je vous ai dit au tout début de la vidéo que, que jeu de cartes pouvait retourner dans le passé et en voici la preuve. J'aimerais bien que vous vous souveniez de l'image qui va suivre.